nous venions musulmans nous le nous nous à sénégal yep, bye ouigo qu'est-ce que si ce nous avons fait, c'est que nous nous sommes comme nous sommes dans de Ce nous dit, c'est nous sommes Nous sommes la mer. Nous N'y a t autorité y en a exi de kibiép bayou n'y kenna n'y a-t-il n'ouy sunu kili fayép bayou n'y kenna n'y a-t-il n'ouy sunu mbaki sunu haridi sunu dekondoï bayou n'y kenna n'y également t il également sunu moy les sept autres candidats à la mairie n'y glendi n'ouy bobard glendi nyanaliala moy glendi jamo aktaufir n'y mano compéter de et que est de est service, est de nous sommes tous les de Nous sommes tous les gens qui ont est. en train Nous sommes tous les qui Nous sommes tous les gens Nous sommes tous les gens Parce que, Gaza, parce que souvent, magasin, Nous sommes les Nous sommes tous les Nous sommes Nous sommes tous les les journalistes de très importants. Ils sont très importants. Ils sont très importants. Ils sont Parce que nous sont très nous de sont parce que c'est est seul. Il le ce mouvement. Il a fait des choses. mouvement. Il a fait des choses. Il a fait des choses. Il a des choses. Avec dire, avec et là où on Et le à La l'a Te ou la nous Donc, l'on a fait un Donc, l'ol de Donc, Donc, l'on a de si on a des que les gens ne sont pas les des vous gens qui ont été les gens qui ont été les gens qui ont été les qui ont été les gens qui ont été les gens qui le programme, qui le leurs douleurs, leurs valeurs... et... lesquelles dans a lesquelles... le pour au pour moins a 듣... ce que nous avons a fait nous élaborer un programme. Le programme, c'est ce le début à la fin. De la même, même le début à la fin. début à la fin. Le début à la Le Le la c'est... On a pensé à la pique. Quand on a le Mais... que... Si le meilleur, on va L'un si a l'un si york ou l'un si Parce que l'un si du a eu programme, programme, pour si programme. a eu des programme pour si on programme. eu a a pas de nous devons no programme. C'est no programme d'action. Ne... C'est un programme d'action. Action. Ce un programme d'action. Ce un programme d'action. un programme d'action. programme d'action. un programme d'action. C'est-à-dire, nous l'avons proposé, ni sur commune, ni veut le ni sur programme. Moi, trois. Ensuite, il y 17 engagements. Il faut que un Mon axi, programme. engagement. Il un engagement. Les sécurités c'est actions. 105 actions prévues dans le programme. C'est-à-dire, le maire, le le jure-homme, le jure le jure le le le le le le le mouvement qui a présenté le programme est candidat indépendant pour la mairie. Ce qui signifie que nous avons une bonne politique, une coalition de partis politiques. Parce que ce qui est le -ce plus c'est que je suis un Parti politique, et les politiciens, nous finissons 60 ans. Nous finissons fait 60 ans. Nous finissons fait, 60 ans. Nous finissons fait faire ans. Nous finissons par faire Nous faire ans. Donc, Nous finissons par Nous parce que la ligne 6-7, c'est que nous de faire ce que nous devons faire. Nous devons négocier de calculer. nous devons faire. Ce que nous devons faire, des que nous devons faire. De de Donc, les législatives devons faire. Parce que nous devons projeter des projets Nous devons faire des choses. Nous devons faire la les si nous est le présidentiel, c'est ce que Nous sommes candidats indépendants. Nous sommes, indépendant. nous sommes dans Donc, nous nous les Donc, proposer des alternative. alternative, c'est les politiciens pendant 60 ans. Nous devons faire une nous Nous devons faire nous devons nous faire pour nous devons faire programme. Le ça tourne autour du lugatois d'ici et de la diaspora. Lugatoi des de Kefi, Lugoua la Sénégal, à lugatois n'est que bitimreo. Lolo mon est que c'est programmé. Ni on ni on n'en façienne andal. Les polynèdes, ni on n'en si andal défco. Les polynèdes temit, c'est un jérin n'en si hall pour défco. Lolo moi est programme que programmé. Donc programmé, mouvement belen que est présenté, moi citoyen digne and Singor. seul candidat indépendant à la mairie de Louga il faut que nous préciser quoi parce que de am solo si programme ah. Ah, donc programme d'action lo xamé ni ay bind parce que khalat khalat khalat pas ce voilà. Donc, le programme si est de a une proposition. Nous sommes des qui sont qui a il faut de faire des qui Nous que Ce a nous avons qui Donc, la première proposition qui fait, de sur nos programmes. Donc, une commune qui s'engage, qui rassemble et qui rassure. C'est ce que nous avons voilà, on fera de sorte que Lougas sera une commune qui s'engage, qui rassemble et qui rassure. C'est ce un contenu. Il a un contenu qui un commune qui est citoyenne. C'est-à-dire commune une commune, qui est qui comme commune, y des maire politiciens, politicien. par est le plus important, pas gens qui ont été les gens qui gens qui gens qui gens qui des gens qui gens qui Do politicien, politiciens, ce qui ne veut da pour avoir ce que vous Ou la même pas politiciens, par l'eau. parti dit, c'est bien. Ce qui est juste que nous avons dit. Nous sommes tous les deux en train de nous aider, même si nos adversaires sont en train de nous aider à nous aider à nous aider. Parce que nous sommes tous les deux en nous aider. Donc, nous sommes tous autour du citoyen. Le citoyen est participer à l'action communale. La situation est très difficile. Donc, périodiquement, il y a des réunions, des réunions publiques d'information. Et ce qui est le -ce cas, c'est que les gens ne sont les gens qui ont les gens Def, parce que les les les gens qui ce, que besoin, ce, que -ce que Mais ont citoyens, ici, nous avons fait, que, que nous avons fait nous programme, nous programme, nous avons programme, nous programme, nous avons fait un programme, nous avons fait un programme, nous nous et bailleurs. Bien identifié, maintenant au nombre de 25, il y a des engagements fermes d'accompagner la commune. pas de choses, de mais nous a de de il y intérêt. c'est Mais il y a la de faire ce a pour le Il a Donc c'est extrêmement important. Le euh, le foncier. C'est le souci. souci pourquoi il y a Parce que il n'y a Te souci. passer le souci, il donc, nous devons faire anyway, Nous Mais les audits. Nous devons faire des audits. faire des audits. faire des audits. Il Ben Maîtrise, Motar, Liam, and Place Boob, a un aussi une people, and we can't get a lot a lot of people, and we can't get a lot of people, a lot of people, and we can't get a lot of qui and we can't get a lot of people, a bien of people, a lot of a lot a il faut innover. Il faut comme un faut que nous un logement. donc Il faut de copropriété. que nous ayons une occupation. Donc, faut que nous un nous nous nous nous nous L'homme qui a c'est que c'est un de diaspora. Parce que Surtout Sanchani pratiquement. Le minimum, c'est ce que je veux dire. Il y a des gens ah, donc, l'IDF il faut que nous sortions bien L'inégalité, il faut, nous il faut nous voilà. Aussi, abhi, immigré, que de nous Aussi, diaspora, les immigré, ce qui est Nous, patch le programme. La coopération internationale, il le c'est eux qui dans le levier. Ce sous Nous choses nous avons des représentants, nous avons des bureaux. Comme ça, la communauté est présente euh, au niveau de la diaspora. De manière très formelle, nous avons dit, action de nous pour nous faire, nous des actions qui sont en cours pour nous aider à sortir. Nous faire des Parce que nous avons organisé de sorte que les gens qui ont des conférences régulières, nous avons eu des conférences régulières, nous avons eu des conférences avec le Sénégal et la diaspora. Nous voilà. Nous parlons cette façon importante. ce que nous avons fait dans le programme. de nous défendre et prioriser les intérêts de l'Ouga et des l'Ougatois de la commune et de la diaspora. Également, commune, la commune, de et ce la commune c'est donc, les plus grands amis, c'est que Ils mairie les maires. les maires. sont citoyens. mairie, sont les citoyens. droit de les citoyens. Ils sont les citoyens. Ils sont sont nous qu'on a besoin... Ce qu'on a besoin... enrôlement massif à la SEMU... Tu sais que... Si de fèbres... talibés... Nous que gens, par exemple... Nous sont dans le SEMU... On Chaque année... Chaque année... Dajel. d'homme fait bilan d'étape... Nous les le monde, li le monde, qui sont dans le monde. Nous sommes les gens qui sont le monde. Nous sommes les le de le nous gens nous vivre de C'est ce que je Parce que ce fait que y laboratoire des le mouvement de laboratoire. Parce que nous sommes pas nous vivons. mouvement. C'est ce qui nous permet de subsister. Parce que à Miliari, il ne l'a pour dire le sais pas mais je faire un bon mouvement. Je ne sais pas si mouvement. Je ne sais pas mouvement. sais un bon si nous sommes a dans le mouvement Nous le mouvement de le mouvement le de Nous de Nous de le Nous parce que fi le, voilà. le mouvement citoyen est digne, c'est Nous devons aussi les filles. Voilà. voilà. Donc, ce que nous nous nous nous euh, ouais, Ce que je veux dire, c'est que masoul masoul dest pas que que que les que que ville villes mais dans sont dans dans les faire. Nous l'Asie, du euh, Sud, dans du Nord. Nous allons aller nous Parce que jumelage de Donc, nous qui est dans des et si vous un bureau, vous un représentant. Vous pouvez aussi un tableau ronde des bailleurs et investisseurs. Donc de la diaspora et des locatoires euh, qui peuvent qui, investir dans ces investir C'est ce que vous faites. Ce que c'est Ce que je avez un peu L'État dit que c'est bob. L'État dit que bob. Bob l'ouge, Bob Bob Bob Moi, mère mère de l'État. nit de ou le nez qui ou nous sommes tous les deux. Nous sommes un les deux. une commune qui ham, men men, sommes tous les deux. Nous c'est ce quest ce que c'est ce le problème a ditün, Parce que même si bob gens ne sont du mal, ne sont pas du ne sont pas Donc, il faut que les qu sont Parce que si on est en il interdit, a une peine il a une limite. Hein? Il a une terre qui est très qu importante. a une valeur. Mais il li a de de Donc, c'est nous ce Donc, nous Si nous avons proposé moi, l'unique baguette, moi, mon est une commune qui se transforme et qui va de l'avant. Moi, ni dix luguini, mi sopeko. N'y a pu yegni lugu, mi dixième si canam, mi deff et diego. L'on l'a, lui nini di dix le. Lui ferait, ben nini dix, ni lugu, mi dix transformé. L'ouga a commencé à changer. Parce que nous avons fait le Mais l'ouga, pendant pour 50 ans, ça est doré, il est en route. Il est en Il est en route. Il est Il est en do Il il Mais il est Il Il et pour le souverain, c'est ce qu'on a fait. Comment faire C'est un com' fait Comme, il a fait un seul. Il a des compétences transférées. Il okay. a des allocations budgétaires. Il voilà a des financements. Il voilà a des partenariats. Mais, même si on a créé une entreprise, on impulser, on peut rassurer... Nous convaincre de que les entreprises installées aussi dans Donc, dynamique Nous nous donnons un de utile. Donc, on va promouvoir et accompagner l'implantation de petites et moyennes entreprises. si nous avons a des sociétés qui qui a des sociétés qui ce que nous faisons, c'est entreprises Nous devons des contrats d'objectifs Nous avons des contrats Nous Nous des contrats Nous des contrats des Nous pour que Nous Nous des aussi, chambre de commerce, chambre des métiers, dans nous lieu de Nous des dans le lieu faire faire faire faire faire de le de dans de le de de je que c'est que nous Parce que sont représentés 67% de la population, c'est-à-dire que si elle de se faire, elle est de Mais Et que je pense, se faire. que là. vous Parce que moi, donc, nous et faire ça pour avoir tout. Ça y a des choses qui sont faites. en y a Donc, il y y wara dans l'IGC formation professionnelle Nous C'est-à-dire dans nous Organiser une cérémonie de récompense voilà. Des meilleurs élèves Des meilleurs étudiants Des meilleurs instituteurs Des meilleurs professeurs temps, Nous tous les ans Une récompense C'est tout Nous, nous récompensons il n'y a pas de récompense pour qu'ils ne prennent pas la place pour les récompenses. Parce qu'il n'y a pas de récompenses tout le monde. Il y a des récompenses pour que nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous contribuions de manière efficace. C'est ce que nous pouvons faire. Dans le prévoir au niveau de la mairie il y a des centre de ressources municipales. Un centre qui facilite beaucoup de choses aux élèves. Et notamment ce qu'on a si Djoum Toukaï avec l'instituteur et le professeur nous pour élèves dans créer au niveau de la mairie pour que les gens qui photocopies les reliures, les documentations nous dépasser parce que les dépasser les règles de c'est ambition ambition parce que l'ambition de la manquée. fi Quelle est d'ambition pour l'ambition pour travailler. Il n'a pas Il pas d'ambition. Il ambition, ambition. L ambition. L ambition, est ambition. dans le centre-ville. dina va les banlieues. Les Saint-Yannes. Ce qu'il faire, y a des dans le ce qu'on a manqué, faire am, faire faire. C'est ça, faire nous faire parce que nous avons accompagné pour nous avons ce qu'il y identifié les d'eau, c'est un détail, et poste ce poste de santé, un plateau plateaux de bar, c'est ce ce ce -ce, mais nous avons identifié un partenaires les qui nga xamé en engrais nous avons transformé en électricité, nous ko transformer en électricité les prendre, les prendre, les prendre, pour que nous facture avons donc amna partenaires disponible pour accompagner nous. dina nous avons projet ambitieux de a le une avenue de dans le Sénégal. Si nous fait si fait c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu C'est un peu comme ça. C'est ouverture C'est un il a des ben il a visité, il a fait des présentations, il a fait des le il a Comme a fait des présentations, il a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 de le il a gouvernement. Si quelqu'un a un projet, de travail, personne le oui. Donc les projet est présenté, Donc c'est ce que je voilà, euh, Au moins, quand si tu Parce que Attraction, mais également dit Il a etc. Comme ça, il y a une copie, une exploité. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je C'est ce que je je cœur de ville C'est nous sommes en Nous sommes en train de faire Nous sommes Nous sommes en Urbanisme, étages. est un petit peu de machines. un un organisé, gens qui les organisés, faux. immigrés, les accompagnés, Parce que rentable, si vous êtes vous centre commercial pour régler les problèmes de cantine. Parce que vous avez dit vous êtes centre commercial pour le régler les problèmes de cantine, vous devez régler si on euh ah, comme si plaza veux... kamu, comme Environnement, c'est ce que c'est que -ce si... Environnement. Mais si tu as tu C'est ça. tout le monde, Imaginez le monde. Tout le monde, tu as il n'y a pas de n'importe quoi. Il n'y a pas de n'importe quoi. Il n'y a pas Il a pas L'activité, les bénévoles, les bénévoles, les bénévoles, les bénévoles, les c'est ce bénévoles, les bénévoles, les bénévoles, les bénévoles, les bénévoles, les C'est nous sommes les assistants. Il faut que nous des L'économie de sociale et solidaire, c'est ce qui nous L'économie sociale et solidaire, c'est ce que Parce que réussir, nous Si nous mouvement. qui nous nous qui nous les qui nous donc, c'est ce en train de faire des Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de la hein? des Nous de faire Nous avons des Nous sommes locale de train des faire des si il suis comme si je suis comme si je suis je je suis comme si je personnellement, est ce je suis ah. ambition, ambition. je suis voilà. je identifier nos partenaires pour nous accompagner si lolo nous implanter fi une de dallage, de fabrication de dalles fi si lugo si nous réussirai lolo dalles de cibier mais y a une communauté dans, nos, dans nos si nous dans nous tapodro si nous faire comme l'ignidev nous n'y allons ni ligue elcon bon budget c'est légal l'on le mannequins là il suffit que nous ayons ambition et rec empéris le transport, c'est ce que Transport, c'est ce que nous avons Transport, c'est ce que nous avons dit. Parce que c'est un métier. Nous avons dit. métier. Nous avons de nos commerçants, de nos artisans et transporteurs avons Donc il faut que Nous avons ce secteur. avons dit. Et Le on où à Kalechi. Vous avez dit que Parce que de Donc, Parce que Ils ont Ils ont Ils ont Ils ont Ils ont des Ils Ils ont L'organisation a réglé la vie, les transporteurs pour trouver une solution. si ont dit qu'ils yombal un transport, un soukeli transport, qu'ils avaient réglé ça. Ils ont dit qu'ils avaient dit qu'ils avaient dit qu'ils avaient dit qu'ils parce dit qu'ils avaient dit qu'ils avaient ah, Licides, si nous avons loupé, a nous, nous, avons n'y a pas de nous avons ce qui si a nous a avancer. qui est Voilà. ce qui peut même nous avons a de je suis un peu gens, fort que vous. Parce que vous savez... Vous savez, vous savez, vous savez, de que moy defar hippodrome ultramoderne fi bu nek la base nga waxtane ak ñom ni len nak fi nak ëpp ra yam ci hippodrome kessé lu nek mëna fi am ga terrain de football bi def fa ay terrain basket def fa salle multifonctionnelle salle de basket la wax salle de basket je sais handball, volleyball uh? Même piste d'athlétisme, si possible, so so so so possible. So e next, uh, course épique C'est ambition C'est à dire le domaine, le domaine est réhabilité C'est Parce que nous avons jamais parce que il a qui, ont Nous avons eu réflexion. nous cette activité bobo. d'accord, n'importe où de de faire. faire a salle, Nous ça. Nous un centre d'hébergement. Je ne peux pas faire un centre moderne. Je ne pas pas le Je ne pas faire. ça, faire que vous que que nous un terrain de foot. Gazonné, nous Parce que nous, nous avons une science. Nous devons footballeurs. Je suis un peu de temps. Je ne pas football, Parce que du football, Parce que le terrain est Mais le terrain est Donc, il faut que nous devons terrain des terrains parce que y a si qui le, le, le football... fait que tu dis avec l'AECI... L'exploitation... Tu l'exploitation. l'exploitation. pour Pour l'exploitation. l'exploitation. club... phare... l'exploitation. maintien... Coupe Championnat... basket... football... Le vous c'est tout à uh, au Sénégal. Parce que personne n'a dit qu'il n'y a pas d'art massif, a pas Mais des résultats. Tout tirek, Donc, si a pas d'art, dans Donc, c'est ce que nous faisons. Ce le championnat scolaire. Il y a beaucoup de footballeurs qui ont travaillé. Vous championnat e e scolaire, école de l'école de l'école euh, de l'école hein? de l'école de l'école hein? voilà. de bouge de bouge de donc voilà, ce changer, Voilà, oui, le théâtre, c'est le cœur de ville. Ce que vous le théâtre, c'est C'est le centre culturel actuel. Donc, il a été transformé. Placé Boubou. Il esplanade. esplanade, c'est Total, si on a gens qui ont délocalisé, c'est ce que C'est ce que que les de... artistes attraction. Donc, ce n'est pas le cœur de la ville. bi. que point de convergence. Okay. Donc, c'est voilà. ce que je wara C'est ce que Donc, c'est ce que nous veux dire. Donc, c'est ce que Douggay-Sibir Ce que C'est la commune moi, moi, moi, troisième, euh, troisième axe moi, une commune qui protège et qui respire ah. Vous ni new agni abkom ni am agni ni ni mënul ñu loolu lañ leen di proposer li yitel nak moy xalé tout tank ak xalé Ni ñoñu ñoñ si gëna yitel parce que ñoñu nyoy dëkk te ko bëgga défar daro lu sax fofu ngokay fofu ngokay def li ñu ndam wax nañ ko ba paré moy suñu yalla joxon mairie bi que dans l'école, nous avons les parrains, les nous sommes nous sommes les dina Si nous Si nous les Si nous les nous les nous nous les valeurs, yo valeurs, les valeurs, ils les valeurs, si les valeurs, si les valeurs, si les valeurs, les valeurs, les les les les les c'est devenu l'aide à l'école de l'école de l'école Nous l'école en l'école de l'école de l'école de l'école de l'école qui est de l'école de ils dans de l'école de l'école de de en plus, nous devons Nous devons nous Nous devons... Faire... l'école... un cadre agréable. Les enfants, Parce que l'école, si je l'école, Parce que nous savent pas ce qu'il y il y a un peu de temps. Le numérique est développé parce que c'est l'avenir. Voilà. Nous devons développer l'école et le dimbéli. Voilà. Euh, ce qui est le patrimoine. Le patrimoine de Louga. Le patrimoine de l'ouga, culture, euh, euh, culture. Parce que l'ouga quel est le monde la culture Parce que c'est la base de la vie. Je ne fais de ce que c'est que ce que et il y a des gens qui parce que nous sommes dans le nous sommes oui. oui, de y a des gens qui sont dans le monde. Il y a des gens qui Mais il y a Mais y a le à l'heure du bilan, il nous présenter le bilan bu Vous savez, il y a un peu de nous Il y un de nous Il y a un Il y a de nous Il y a un Donc, je euh, ne touti, mais ce personnes de l'essentiel. Nous fait l'essentiel. Nous fait l'essentiel. Nous avons fait l'essentiel. fait l'essentiel. fait l'essentiel. fait l'essentiel. Nous fait l'essentiel. Parce que sait qu'il y un programme qui a fait ça, mais il y un Parce que si on cœur de ville, nous savons que cœur de ville, dans notre représentation, n'a qu'à Voilà. Donc, euh, par exemple, le côté art ou la culture, c'est ça. Parce que c'est mom fil conducteur sur ce programme-là. Parce que, ça, euh, événement culturel, eu, festival euh, folklore international. Il faut que les gens aient rendez-vous. Et si ont monde si donc, nous avons ce programme, nous en allons Encore une fois, il y a nous faire à l'heure du bilan. Inchallah, nous présenter un bon bilan. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam De Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam Salam Salam Salam à n'importe qui aussi. leader de ce genre, Chance, opportunité, nous sommes nous-mêmes. Nous sommes des militants, des sympathisants, des des des que nous avons que nous avons nous avons des affaires, nous avons fait des affaires, nous avons fait des affaires, nous avons fait des affaires, nous mais man euh, en fait mang len di nuyu je m'nom Alioune Badara Mbaye dama faté présenter journaliste de télévision RDB à Dakar mais je représente ici la télévision RDB à Louga et du site internet Niambour TV euh euh tay euh dafa am ñetti laj yu ma lay présentation bi mmh. amna euh axe 1 bi wax nga ci développer nga ba table ronde des baier je suis un peu plus Je peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je Mais pour nous, y, y ait est une question de la question. Je deuxième. question. Deux vu, est que le programme axe 3. Mm -hmm. Donc, uh, goul le suis un gourou, so de numérique. Même si -hmm. un uh, gourou japonais. numérique. le Si Je un programme? numérique. numérique Madame, pense que soulever le seul. Nous disons aussi que nous euh, le leaders, euh, qu euh, des Nous approche participative et inclusive. Vous inclusive est une Parce que nous avons à nous avons à des Nous Nous devons faire d'une Nous participative et inclusive. inclusive, Nous des des est est-ce que, madame, une adoption participative et inclusive, pour sauver le tout à l'heure. Il y a des questions, il y a des questions, il y a des questions, il a il a des questions, a Uh, salam alaikum, uh, Malamam Balassar, uh, correspondant permanent de la radio-télévision Africa 7. Uh, Monsieur Diop, certes, vous avez présenté un bilan. Vous avez touché... Un uh, programme. oui, merci beaucoup. Un programme. Oui, il y a des candidats qui présentent. Oui, justement. Vous avez touché presque uh, tous les domaines. Uh. Uh, vous avez identifié les mots qui gangrènent... Uh, la vie quotidienne des populations lougatoises. Il y a une élection a indépendante. de présenter comme programme. Quand je rentre à New York, il y présenter. ce premier mandat, est-ce que l'on a des les axes prioritaires nga defo manam nga def ko yeneen ci vous un mandat C'est question pour M. merci beaucoup di rafet Lou préoccupation la vous bon, vous vous un peu par rapport à un point de vue d'Alune Badr Lalle c'est la table ronde des bailleurs okay. pour rappeler que la table ronde des bailleurs c'est ce qui je veux dire parce que tout simplement Amin Tembengue, dans un petit peu, a fait comme les Nations Unies a est éligible comme ville du millénaire comme Nipotou ou Leona est comme village du millénaire parce bénéficier ne bénéficiaient pas beaucoup. Mais il se trouvait que Lugard était en retard. nous avons un programme de Nare Dièk. Il nous dit qu'ils allaient d'aller dans le monde. Maintenant, juste à la fin du mandat d'Amine Tembeng. Il a été initié. Il a à Dakar. Ils avaient un engagement à hauteur de 19 milliards. Malheureusement, Mustapha Diop est venu. Mais comme Amine nous il a gagné. C'est ce que le programme de, mmh. de, mmh. de mmh. Dièk. Mmh. Donc, je crois bien que nous la table ronde des bailleurs, c'est un rapport avec d'autres programmes, avec d'autres initiatives à venir, ou vous savez, vous comptez d'apporter. C'est une précision qui m'a apporté. Deuxième, je vais présenter ce programme. Dans le document, je lis le programme de campagne. Mais je comprends plutôt le programme de gouvernance. Parce que ça, vous pouvez le dérouler dans la campagne. Dans mon programme de campagne, j'ai un autre entendement. Mmh. C'est que les deux semaines qui vont venir, vous savez qu'ils se de l'élection, war devriez investir le terrain, aller vers les populations. Donc, parce que c'est vrai, on est là pour relayer, pour pouvoir le faire. C'est en direct on est nous sommes là, on est là, on est là. Mais il vous appartient aussi, en tant que candidat, en tant que mouvement citoyen digne, d'aller vers les populations de Lugue pour nous partager, pour comprendre. Le programme, qui qui est accessible à toutes les populations. Je vous remercie. Voilà. merci. Euh, je prends toutes les questions avant de répondre. Ouais. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam Salam Salam Salam Salam Salam Salam Salam Salam Salam Salam Salam Salam Salam Salam Salam Salam Salam mais j'ai un programme. Un programme très bon. mais, non, un... Je ne vais programme, D'accord. <rire> ouais, ouais, peut -être. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire que je veux dire que mais que je veux dire que que si veux dire que que faut que pour que cette population, que que que que si vu, si sal ne sais nous si je suis en de faire des choses. Nous ne sais je suis en train de faire des choses. Je de faire des gens. Je ne sais en train de faire de faire Mais au final, je ne pas si je suis en de Mais ne pas je suis de faire des choses. Je ne pas de Mais politique pour conquérir le terrain, les politiciens que les politiciens ont dit que les politiciens les que que que Tant que convaincre gens, nous tant que dit que dit Question voilà. de, de, de, de, de, euh, y Question y a Donc, ah, il y a solo. Donc, il le Il y a les avons dit que nous avons 25, identifier non, identifier le 25 bailleurs ou partenaires. Il pour accompagner la commune de l'ouga c'est un problème, nous avons une assurance si commune. Ou nous avons une commune la commune qui nous sommes qui nous une de qui si Axiboun y a faut que, par rapport à ce qui parce que amna des bari, des si nous avons eu Nous c'est totalement différent si Dieu accepte Hawaï accept préparation dossier accept préparation projet l'oldi nancy dis aussi parce que une question bout ou de bobo Daniel Ferret ben Daniel Bayer Guip l'oldi dans le sujet Table ronde, voilà voilà Nous nous avons fait, nous avons fait, nous fait, avec des documents à l'appui. voilà avons fait, nous avons fait, nous avons fait, nous voilà, nous avons fait, parce que ce que nous avons et que pour qui fait, pour nous, ce que, dis, donc, ce que dis, fait. donc, dans ce identifié, dans le les identifier, dans les, dames, dans les dames, et dans les présenter et projets, des engagements. C'est ce nous Bayerie, c'est la coopération internationale, c'est les bailleurs de fonds internationaux. Mais également, il y a des investisseurs, des fils de Louga et de la diaspora. Ils parce que nous avons cinq, deux qui de semer petites et moyennes entreprises, pour nous aider. Nous avons programme d'agriculture urbaine, ça va de fora. Parce que nous sommes là. Yo gens peuvent travailler avec le diaspora les gens qui sont en si def, def avec ces gens-là euh, euh, devons faire le même exercice euh, pour que les gens puissent et ce sera totalement différent sera totalement différent parce que nous comme nous avons dit programme pour nous défendre. Nous, nous, nous, nous devons sortir. Nous Nous que nous ici. Scientifiquement. En amont. Nous domaine être compétents. Scientifiquement. devons être compétents. Nous devons Nous devons être compétents. Nous devons Nous Nous devons Nous Nous devons Nous prendre, au sérieux, ils vont te prendre avec respect. Parce que nous éiner, nous des des critères, succès, dans le château, il y a un peu de choses qui sont Le concret, le scientifique, c'est ce que je connais. Je suis là avec, avec, euh, avec Bayeri. Lolo, euh, approche inclusive, les dons. Moi, approche inclusive, je suis Parce que Lolo, euh, non, non, nous ne sommes approche de. Parce que tout ce qui sera fait, sera fait avec les logatoires et ce sera fait pour les loups donc faut que moi approche inclusive Une approche inclusive beaucoup mon manqué dans la relation avec la diaspora parce que sous diaspora ils ne dans le conseil municipal c'est normal parce que peut-être ils ne sont pas résidents mais tu peux trouver des moyens pour euh, les, les impliquer donc parce que nous avons apport et loups à également nous sommes sénégal un sommes donc un chef d'entreprise amay une industrie donc sans une approche inclusive je pense que nous avons lu réalisation La mairie pour euh, euh, les, les papiers qu'on demande à la mairie mais attends c'est comme si pour caricaturer yow ce c'est c'est comme ça. mère, Donc, le papier. Parce que n'y a pas parce que il y a des qui des de État. Mais, je ne sais pas ce qui se passe. L'autre c'est que de les gens, parce que, ce que nous avons hérité, nous avons Ce que fait, que fait Nous qu il y a de à la Nous le Nous le pour papier, vous indiquez 10 personnes ou 20 personnes à l'intérieur. Les gens qui sortent le papier, ne viennent à l'heure qui suit. Nous avons travaillé, nous avons travaillé. Le temps pour régler ce problème. C'est ce que nous régler. Le temps pour régler le système, pour le moderniser. Pour trouver des solution Parce que nous devons trouver des solution C'est ce que la pouvons faire. Nous pouvons faire de l'ordre pour régler la population. Donc, cela ne faut pas le faire d'autres ont fait dans l'îlelène Meké il dit que je me signer tu as fait avec beaucoup de maires qui a un papier parce que tu es là pour le service des populations c'est pas l'inverse ça il faut qu'on soit très clair ça va voir dans ces réalisations n'a qu'un homme réalisé tout ce programme là oui c'est par étapes c est, c est démarche le parce que, je vous savez, l'idée est, est ce que vous avez Ce si qui euh, est Ce que qui est un Khalad qui qui est un des qui qui ont un Khalad qui qui est un Khalad qui est un qui est qui est si vous avez fait un peu pareil, on a de programme qui a Le programme, fait, mais si nous l'a fait, sont concernés, ils sont partie prenantes. ce nous fait. fait, on Parce que les À l'heure du bilan, on peut présenter le bilan. C'est ce Voilà. Donc, c'est donc, il faut que nous nous valions. Si nous avons un programme pour nous va valider, nous avons va une réalisation de la réalisation. Mais nous devons planifier. Nous devons prioriser. Et surtout, nous devons avoir une démarche, s'il le faut, même dans le long terme. Parce que euh, tu es maire de la ville, tu travailles, tu as une pour pour kibi. Et dans tu oui. as un peu de temps, tu pour te que tu es pour tu def pour que tu Parce que tu as Nous de temps. Nous sommes tous dans le siège, déménagé. Parce que les talibis ont un raccordement à Talibi Ce n'est Les talibis ont un Donc, il y a un peu de temps. de a de a Même si vous le un que ça. Je suis hier, je suis pareil. Je suis que en mission. en mission. Tu es en mission. Tu es en faire bon Et ce je dis, ce je, dis, si je suis en mission. En fait que Je suis Je suis que Je suis Je nous, nous sommes gens qui nous ont fait. Donc, dans le Google -ci, euh, si nous a nous Donc, c'est ça. pour faire le ce ouais. et scientifiquement. Ce dit, normalement, le dans deux ans. Donc ne pas an. Parce que, d'ailleurs, si nous dit. Ceci c'est devons considérer. Qu y parce que nous que Le programme, pour faire, pour nous faire. des voilà. Oui. oui. Pour, pour Oui. Bah, parfaitement, parfaitement, parce que, comme nous le dit, nous ne pas dans les calculs, nous ne pas les pour l'ENEN, nous nous pour ambition, on viendra en mission. Nous, fooluate, nous, def nous devons nousfuir. nous devons nous devons faire des choses, nous, nous, nous, nous, nous devons faire parce que tout ce nous ont fait, c'est qu'ils ont fait pour eux. Quand quelqu'un qui vient le forcer, c'est qu'il l'a égale. Donc, c'est ce que j'ai question. Maintenant, par rapport au programme, programme de campagne ou programme pour gouverner. Euh, bon, peut-être une appellation Le euh, programme, je l'ai fait. Je l'ai il je l'ai fait. Je l'ai fait. Euh, pourquoi le programme de campagne Parce que si nous avons une campagne, une, une une milliard après, nous avons des milliards pour nous. Nous des abandonnés. Comme nous avons fait, nous avons fait pour nous gens qui ont Donc pour nous gens qui ont été en train de se faire, nous avons fait la vie. Mais nous avons une campagne. Nous avons une démissionne et expliquer. Tel secteur, ce qui est le c'est que ni, fi, nan, kwe, jarre, les Parce qui sont sortis. Mais le programme, c'est que les gens appliquent. Mais comme je l'ai dit, les Toutes les forces vives, La culture, l'artisanat, l'espoir. Nous sommes les plus forts. Nous sommes les plus forts. Ku ku Parce que les le football, ils ont fait le football. Ils ont Ils ont fait Ils Ils ont fait identifier Ils ont fait donc, le secteur que nous identifié, c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait le programme. Nous avons adapté le programme. en œuvre ce Nous avons phase de planification. Parce que nous avons de planification. Parce que planification, qu nous planification. Nous avons planification. Nous avons planification. Nous avons besoin planification. Nous avons une planification. Nous avons planification. planification. Nous avons planification. Nous nous ne nous sommes là, nous sommes nous nous sommes nous nous nous Donc, nous nous nous nous nous nous sommes nous nous a des Nous des Et à chaque fois Il euh, y histoire de New York raison Quand nous commencé à lancer sur le mouvement En août 2018 Nous avons dit Nous avons dans le silence. Liguez. ça a été le plus important. une candidature indépendante, il faut avoir 1000 et quelques signatures. Nous avons de Nous mais là, on il rapidement, rapidement, on a pas de problème. Là, on a au moins 1500 signatures. Là, comme 1500 signatures, quelqu'un ne l'a le représenter Et facilement, facilement. Dépôt de candidature, nous déposer que déposé tous. Le Préfesseur va nous féliciter. Félicité. Nous n'avons déposé. déposer. Nous avons bulletin pour nous. Nous avons pour voter. Nous urne pour voter. Vous avons là parce que Nous candidat maire, mairie. Nous avons déposé Donc, c'est une couleur. Nous avons un Sur nos bulletins, le bulletin. Nous avons un de donc lolo, bien que y en a beaucoup pas ni parce que si nous bock y même couleur parce que nous, nous, nous déposé. Donc bete non nyubari donc nous avons avec euh, ...avec Brio. Ce un programme. C'est un programme fait Il y a des choses qui a y a ...mais... Mais si vous avez des donc, euh, Lolo aussi, y a la à nous, cela sorti. Voilà. Ce que les qui dans le les fesses. Nous, avons a nous, les fesses, nous avons sommes ici. nous en ici. Nous Ouais. Nous avons G le soir du 23.. On laisse cinq jaar Bernard nous saisir, nous n'a Il faut que les ni Les gens Ne candidats nous avons des candidats de Surtout, il y a des candidats de Sibele. Nous avons voté. Nous sur le mouvement. politique. par man. mouvement. Nous voté le politique. Nous commencer par sur ils sont très actifs. Ils sont très représentatifs dans ce pays. Dans, dans cette ville-là. Voilà. Donc, je vais vous parler. Je que à faire des Et la preuve, c'est sur le militaire... Il y a des gens qui sont bien... Il y a des gens qui sont bien... Il y a des cotations... Il y a des cotés... Il y a des militaires qui ont peut-être 5 millions Qui ont 3 millions dans maximum... Mais à chaque fois ils sont... Parce que tout le monde l'a dit... Je ne l'ai pas dit... C'est ce que les mêmes communautés. Les gens qui de la commune des gens gens qui gens qui qui sont gens qui sont des bi sont je vais poser une questions par rapport aux moyens euh, Parce que euh, malheureusement, euh, il faut que Maxi invite invité journalistes. journal ici Il faut que vous ayez Parce que vous avez aussi ce devoir hein? Réveiller les consciences Parce qu'il ne faut pas que les continue à de que Quand un milliard, Quand ne Il y a un maire il faut que vous fassiez de Parce que là il faut que fassiez de a des milliards, personne ne faut, faut. milliards. Mais il y a plus de 30 ans. Mais il n'y a pas n'importe quel, quel, quel, quel boulot. Si je travaille, qui a des milliards? y a milliards, milliards? Il ne faut pas que nous, Gemblot, il faut qu'on ait un milliard pour que d'Arafi, pour que nous soyons ça, c'est pas peu comme Combien de milliards y a t millions. Mille mille Mais... Il y a des millions. Il y a des millions. Il y a Il y a Donc il faut que tu te dises. Tu te dises. Tu te il y a des milliard. Il milliards sont qui Mais il faut que y gens soient cela n'est pas Il qui Donc, euh, les moyens... des humains, gens, Man, plusieurs fois, j'ai eu des militants, ils sont allés ont dit, ils sont allés, ils sont allés. Mais quand ils ont dit, ils eu des gens qui sont crédibles, qui ont qui ont qui été il de de autre autre, ouais, de Donc, il y a des gens qui sont très bien. Ils Ils il y a des sont très bien. Ils sont très bien. bien. entreprise sont très bien. Ils sont très bien. Ils sont de bien. Ils bien. des sont très bien. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Je suis papa Jillel, je suis autre Bob Indi, suis autre homme, je suis un autre homme, hein? ah nous avons un boulevard qui, qui est de qu auto oui. à la disposition oui. Et la auto oui. a une oui. Il y a auto 5 5 5 5 5 5 mon fait il y a des que pour gens la